vos impressions Bonjour. sur le film Alors, Formidable. Je reviendrai le voir avec plaisir quand il sortira. Okay, merci. merci beaucoup. Petite impression sur, sur le film. Ah super Vraiment un film sympa. C'est bien marré. Puis ils sont vraiment aussi très agréables, et, ben, notamment Samuel bien et la réalisatrice. Euh, donc à voir. C'est un très bon film et franchement on a, bien, on a passé un très très bon moment. À voir. Surtout ne pas manquer. Merci monsieur. Merci. C'était compliqué de trouver une intrigue, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une chronique. Et ce chat amenait l'intrigue. Et il fallait que cette disparition du chat provoque des... Comment dire Et des conséquences, et des conséquences qui entraînent d'autres conséquences. Il fallait qu'il y ait un effet boule de neige et des effets ricochets. Et ça, c'était très compliqué, parce que la caractérisation des personnages, je l'avais. Euh, L'histoire de départ, je l'avais. Mais c'était comment cet événement allait, euh, allait frapper comme une balle de... de de ping pong, euh, tous les tous les personnages du film. Et, et ça, quand vous me demandez comment je l'ai écrit, ben un peu euh, un peu dans la dans la souffrance, du sang et des larmes, parce que on a recommencé, recommencé, recommencé. Ça n'allait pas. Alors on, on redescendait tout, puis on arrivait dans une impasse. Il y avait un truc qui marchait pas, donc euh, on, on, on jeta la poubelle. On repartait du début et puis on essayait d'autres idées et, et voilà et donc il y a un moment c'est un peu comme des maths j'ai envie de dire euh, euh, dès qu'on réhaussait un personnage ou qu'on réglait son sort ça déséquilibrait le personnage d'à côté donc il fallait le réhausser ça, ça a été euh, oui ça a été à la fois passionnant d'écrire ce scénario mais assez dur et et formateur en même temps, parce que quand on s'attelle à des choses dures et quand on les, quand on les, les fait aboutir et qu'on met les mains dans la colle, on a appris des choses et on, on a gagné en, en technique, j'ai envie de dire. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, il faut demander aux acteurs s'ils ont, ont aimé ou pas, mais c'est vrai que ça crée, euh, ça crée une dynamique, ça crée une complicité, ça crée un quotidien et un un vivre-ensemble, même si c'est un peu, un, un peu galvaudé comme terme ces temps-ci. Mais c'est vrai que c'est partager des choses euh, en vrai tous les jours, dans un lieu qu'on connaît, que ça crée une routine. Euh, après, c'était un, un huis clos pas étouffant, parce que cette maison était très grande, mmh. que l'extérieur, le jardin était très grand. Donc, euh, moi, je n'ai jamais senti le côté euh, euh, oppressant que peut avoir euh, parfois un huis clos parce qu'il y a une diversité de pièces, il y a une diversité d'espaces, il y a une intimité pour chacun des couples, des personnages. Euh, donc, euh, donc je trouve qu'il y avait pas mal de diversité de décors au sein même de ce décor unique. Euh, mais j'ai bien aimé l'expérience, oui. J'ai l'impression de donner du bonheur aux gens et je trouve ça très gratifiant. Je, je trouve que c'est un échange de rendre les gens heureux euh, de voir des gens qui sortent du cinéma heureux et, et, et qui ont eu l'air de s'abstraire de leur vie pour rentrer dans de la fiction et prendre du plaisir, je trouve que... enfin, En tout cas, c'est pour ça que moi j'aime le cinéma, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire. Euh, donc oui, ça me fait très plaisir.